Merci et bonsoir. Je suis américain quand je, je dis bonsoir, vous dois Bonsoir, bonsoir. Comme Céline a dit que j'arrive, j'ai arrivé le 1er de octobre et la vérité est, je n'ai pas eu du temps pour apprendre français très bien, mais je vais donner ma présentation en français. Ici, est-ce qu'il y a un mot qui, ce n'est pas un mot vrai en français? Dites-moi, s'il vous plaît aussi quelque chose que vous ne, conna... ne comprenez pas, dites-moi et je peux essayer une autre manière pour expliquer que j'ai. Et... Mais j'ai euh, écrit tout en français et je vais euh, lire et, et parler avec vous. Euh, J'habite à Plumoguerre. Je, je ne je uh, pas à plus années mais je passe beaucoup de trompes en uh, plus années à le la laboratoire d'excellence. De Et j'ai le titre de « Cher international d'excellence de », mais je préfère le « chair international <rire> ». Mais c'est le laboratoire d'excellence. De le « chair est excellente, Je ne suis pas excellente. <rire> uh, Ce soir, je vais vous parler au sujet de l'acidification uh, d'océan. A.O. s'appelle A.O. Et il y a personne qui dit que la A.O. est le, le gemelle evil, le gemelle mauvais de le changement climatique. Et je vais expliquer et comment fonctionne le A.O., la acidification d'océan, et pourquoi c'est un problème pour les gens. Lorsqu'on parle de changement climatique, on parle habituellement des gaz de serre. Ceci peut inclure le méthane qui prouve principalement des sources agricoles, Les sources agricoles, et les gaz florés qui viennent de l'activité industrielle et le dioxyde de carbone. Tous ces gaz contribuent au réchauffement de la terre qui comprend le réchauffement de l'air et des mers. Ce soir, je veux me concentrer sur une seule de ces gaz, le dioxyde de carbone au CO2. Comme vous savez, je pense, les gens pompent plus de 10 milliards de tonnes de carbone dans l'air chaque année. Je veux me concentrer sur le CO2 ce soir, car en plus des changements de climat, le CO2 a d'autres effets chimiques sur l'océan que De ce fait, la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente à une vitesse très alarmante. Ce graphique montre la concentration de CO2 dans l'atmosphère à partir du début du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et à partir des 1950 ici, quand les gens commencent à brûler, brûler beaucoup de combustibles fossiles, les pentes de cette langue commence à montrer très fortement ici, montre que les quantités de le CO2 dans l'atmosphère augmentent rapidement. Tout récemment, les niveaux de CO2 est plus que 400 parts par million dans l'atmosphère. Il y a dix ans, ce niveau est celui que nous espérions On ne serait pas dépassé afin d'éviter une catastrophe. 40 à 400 ppm, c'est le niveau où nous espérons que nous pouvons établir le climat, mais vraiment, si nous sommes ici maintenant, vous savez que um, si on est déjà ici, alors on va certainement attendre du, des niveaux de CO2 qui sont à limiter supérieurs de ce qu'on a prévu. En plus de rendre le monde et ses océans plus chauds, toute cette CO2 dans l'air s'est déçu dans l'océan, comme ça. En effet, les concentrations dans l'air et l'océan la, sont dans un type d'équilibre. Plus de CO2 dans les airs est la même que plus de CO2 dans l'océan. Et ce CO2 réagit avec l'eau. Et il contribue à la production d'acide. L'océan devient plus acide. Initialement, les scientifiques inqui inquiètent l'acidification des océans car elle rend plus difficile pour les organismes de se développer et maintenir leur coquille de calcium. C'est une coquille d'effort. C'est aussi un problème pour les organismes comme les papillons de mer. Ici, c'est une petite escargot de mer. Les récifs coralliens. Et nombreux types de plancton comme ces de fores ici. Ainsi, des autres organismes comme les huîtres et les coquillages. La perte des petits organismes carapace est particulièrement importante parce que les escargots de mer, par exemple, le phytoplancton et des autres types de petits organismes à coquille formant la base de la chaîne alimentaire. L'acidification des océans rend également très difficile pour les récifs coralliens de maintenir leur forme. Coraux vivent dans un équilibre délicat de calcification et décalcification. L'acidification des océans a été montrée pour modifier, modifier l'équilibre loin et de la croissance des coraux à mort des coraux. À la photo de la gauche, ici, sur la gauche, Montrer un récif relativement en bonne santé avec une concentration de CO2 de 375 ppm. Ce n'existe pas maintenant parce que nous sommes dans un monde avec 400 ppm. Ici, c'est un récif après près d'une cipe de carbone naturel à un niveau, niveau des... des Carbone à 500 ppm. De nombreux organismes vivent sur les récifs coralliens et si les coraux disparaissent, ils ne sont pas en mesure de trouver de la nourriture ou un abri. L'acidification des océans représente donc une menace sérieuse pour la survie de nombreux écosystèmes marins et les personnes qui en dépendent. Quand les scientifiques et les écologistes ont d'abord appris l'acidification des océans, les craintes étaient que des niveaux élevés d'acidité feraient l'organisme se Ceci est exactement ce que les scientifiques en Californie ont trouvé quand ils exposaient les papillons de mer à niveau de CO2 en s'attendant d'ici à 2000, du, 2100. Après trois jours, la, la carapace est dissolu Mais il est plus que la décalcification des de, organismes. Il y a beaucoup d'autres pathways, comme dit-on en, en anglais. Il y a beaucoup d'autres mécanismes. Um, uh, la OA, la EO, peut affecter. Les organismes, par exemple, en effet, on s'est maintenu. Une notion de plus en plus acide aura affecté sur les organismes à des niveaux qui sont beaucoup moins sévères que celui si des coquille Les niveaux inférieurs des A.O. peuvent réduire les taux de croissance, la fertilité et combien de temps les organismes vivent. A.O. peut modifier les chimies internes et la physiologie des organismes même sous son coquille. En conséquence, il peut affecter la façon dont fonctionnent les écosystèmes entiers. A peut pour affecter le comportement des poissons et même la façon dont le sang se propage dans les eaux qui peut affecter la façon dont les baïennes communiquent. On a déjà vu des changements dramatiques et rapides dans l'acidité de l'océan, comme ça. Quand l'acidité est plus forte, le pH est plus bas. Et les modèles cl climatiques précisent que les va vont continuer à devenir beaucoup plus acides. Mais combien dépend de la quantité de carbone de l'atmosphère? Comme mon économiste, mon travail est de comprendre comment ces changements dans l'AO auront une incidence sur les gens. Je, je veux savoir comment les changements environnementaux affectent le bien-être humain. Pour ce faire, ce travail, je dois ressembler information les données ou les risques environnementaux sont les plus grands et qui comprennent à On s'appelle les aléas environnementaux. Où les organismes et les écosystèmes sont exposés à ces risques. La exposition. Où les gens dépendent plus sur les organismes ou les écosystèmes touchés. s'appelle la sensibilité. Et où les gens ne déposent pas de capacité pour faire face à ces changements, s'appelle capacité. Lorsque les risques environnementaux ont un effet direct sur la vie, les revenus ou la santé des personnes, nous appelons cela impact. Les trois ici produisent les, les impacts. Lorsqu'on peut également montrer que les jeunes éprouvent des impacts élevés, ils ne peuvent pas adapter ou faire face à ces impacts, on dit qu'ils sont vulnérables et nous pouvons mesurer, mesurer la vulnérabilité. Il y a un certain nombre d'études qui ont examiné la santé des océans du monde et, et comment les gens sont vulnérables et des changements dans l'état d'océan. Nous s'appelle son indice global, ou peut-être indicateur, au 4, de les, les vulnérabilités des de gens euh, en face des de changements de, la, de, de santé de l'océan. Ces indicateurs incluent euh, cet indice. In this, in this, la, indice, l'indice mondial des santé de l'océan (Ocean Health Index) et aussi du rapport des de les universités des de Nations Unies sur les risques, le premier est les risques à tout le monde et le deuxième est risque côtier seulement à paille maritime. Et aussi il y a un troisième type de cas ou d'études de, de vulnérabilité qui est enfoqué spécialement sur la santé des récifs coréliens appelés Reefs at Risk. Toutes ces études suivent une approche similaire qui comprend des estimations de vulnérabilité des personnes à la base, les changements environnementaux. C'est comme ça, les aléas, les expositions et sensibilités combinent pour déterminer qui pays, qui personnes, qui communauté sont à risque de les impacts Et quand nous pensons aussi de la capacité d'adapter ou changer en face des impacts, nous pouvons déterminer quelles communautés ou quels pays sont les plus vulnérables. Le problème Une des filles de ces études, cependant, est le concept de vulnérabilité a été développé pour comprendre les réponses d'échelle très locale aux changements environnementaux il est difficile de trouver des mesures globales au niveau des pays qui reflètent vraiment la capacité des gens à s'adapter aux changements environnementaux. C'est le nord de Bretagne. Normalement, les mesures utilisées comprennent le revenu par, par habitant, le revenu par capita, l'éducation et la santé. Le problème est que les pays qui ont très faible niveau de revenus, l'éducation ou la santé sont jugés vulnérables à toutes. Et qui est pays a toujours le cas. Pour exemple, les pays d'Afrique sont, sont vulnérables à toutes. Mais les pays des États-Unis, Canada, Europe, ils ne sont pas vulnérables à aucun risque. Et c'est ce, ce que disent les études. Mais le problème et le concept de vulnérabilité, ce n'est pas bon à le niveau mondial. Pour exemple, regardez les Philippines. En 2013, les Philippines ont subi le pire cyclone sur record avec au moins des 10 000 personnes ont été tués. c'est la corresponde histoire, on pourrait attendre à partir des indices qui permettent d'estimer la vulnérabilité, comme le World Risk Report. Les Philippines est là et c'est vulnérable, mais c'est vulnérable à toutes qui dit les études. Mais Un an plus tard, les Philippines ont subi une autre cyclone qui était presque aussi grande et en raison de très bien planifiée et massive évacuations, très peu de vies ont été perdues. En d'autres termes, les Philippines a adapté. Pense pour le moment du l'ouragan Sandy des de États-Unis. Le hurricane Sandy n'est pas un vrai hurricane, mais 133 personnes ont euh, été tuées. Mais les États-Unis, ce n'est pas vulnérable. Les, les, les États-Unis peuvent adapter dit les études. Mais les choses, les, les capacités et les vulnérabilités, c'est une manière pour uh, comprendre les différences. Entre un contexte régional un contexte national, ce n'est pas un concept pour comprendre les capacités, les vulnérabilités à un niveau mondial. Parce que la vulnérabilité est un phénomène local et parce que son utilisation dans les études mondiales peut masquer ou les impacts des changements climatiques peuvent être grands, quand on regarde haut, on adapte une approche à deux niveaux. Dans le premier niveau, à le niveau mondial, on laisse des capacités et sa vulnérabilité et de se concentrer sur l'endroit où les impacts peuvent être les plus grands, les impacts, pas les vulnérabilités. Et ensuite, pour les endroits, où les impacts semblent être élevés, on peut entreprendre des analyses plus petites échelle qui comprennent les capacités, les capacités, et la vulnérabilité, comme cette étude dans les États-Unis ou cette étude euh, en France. Je vous marchais à travers deux études je travaille sur, la une à niveau mondial et l'une niveau local. Au niveau local, je travaille avec beaucoup de collègues ici, à années et des tout monde, de comprendre comment AO pourrait affecter les récifs coréliens et les personnes qui en dépendent. On adapte une approche impact ici, par vulnérabilité, et on concentre sur les élèves les expositions, les écosystèmes coralliens, et la sensibilité des gens qui dépendent dans les récifs coralliens. C'est une cartune des problèmes. Les expositions ici, les coraux. Et les élèves, il y a trois types de risques mondiaux qui se combinent pour avoir une grande impact sur les récifs coralliens et leur structure. Vraiment, il y a beaucoup de risques pour les corales, mais il y a trois, trois, trois grands risques qui sont dehors du de contrôle des de personnes qui habitent, qui vivent après des récifs coralliens. La première est le cyclone, comme j'ai mentionné avec les Philippines. Le cyclone, c'est un problème les récifs euh, parce que tout d'abord les cyclones endommagent régulièrement les récifs des corail normalement le temps entre les cyclones est suffisamment long pour que les coraux puissent euh, récupérer avant le prochain grand événement des tempêtes mais il y a un autre problème c'est le stress thermique qui est causé par le, le changement des climat. Le stress thermique, ce qui signifie, qui signifie que l'eau est trop chaude pour causer le blanchement ou les coraux, les coraux expulsent les algues qui vivent dans le tissu. Et c'est le rendre coraux plus lent pour récupérer et il peut aussi tuer les coraux si le blanchement durait assez longtemps. Mais c'est exactement comme le, les cyclones. Normalement, s'il si y a un événement de blanchement, le, le prochain événement, usuellement, ce n'est pas moins que 10 ans. Et normalement, le coral peut récupérer. Mais avec l'acidification des océans, c'est très difficile pour les corales. L'acidification des océans, comme le blanchement, permet également de réduire, réduire le taux de récupération des tempêtes et pour réduire le taux de récupération, récupération de l'éblanchement des coraux morts connexes. La AO fait en réduisant réduis la croissance des coraux et en réduis, réduisant la survie des de larves des coraux, qui rendent nouvelles colonies de coraux moins probables. Les trois euh, risques combinés sont les problèmes pour les corales. Dans le la laboratoire, le la et le stress thermique, les deux ici, combinés ont plus grande. Euh, les AO et le stress thermique combinés ont un plus grand impact sur la fertilité et la croissance, puis quand chacune se produit séparément. Et quand nous pensons que euh, peut-être le coral peut évoluer pour, euh, en face de la stress thermique ou le choral peut évoluer en face de l'acidification océanique, océanique. Et ça se passe plus, plus rapidement avec le deux quand les deux sont hautes qu'il y a une ou l'autre. Donc, un qui a de nombreux de cyclones et s'il y a beaucoup de blanchements et l'acidification des océans est très forte, vont subir des pertes dans les structures des corales parce que les corales va mourir. Lorsque les structures des corales est perdues, elle fait les gens dans un certain nombre de façons et, Regardons-nous maintenant deux. Premièrement, les coraux protègent la côte et que les gens qui vivent près de la côte sont à risque lorsque la structure des coraux est perdue. Nous pouvons, cet service écosystémique, c'est un service de Vienne, directement de la corale, la protection du littoral. Deuxièmement, Douzième, les coraux fournissent un habitat pour les poissons et lorsque la structure de les récifs coralliens est perdue, poissons des récifs perdent habitat aussi. La pêche dans les récifs coralliens c'est le deuxième type de service écosystémique. Si on perd les coraux, on perd les deux services écosystémiques. On mesure la sensibilité des personnes à une perte de récifs coralliens par une carte ou la cartographie où les gens vivent à moins de 10 mètres sur la mer et en 1 km de récifs choral. Parce que le choral est la principale euh, protection en face de la vague et de tempête et de la, l'augmentation. La des niveaux de la mer, okay. mais aussi c'est important pour réaliser qu'il y a personnes qui vivent euh, près des récifs, mais ils sont les bénéficiaires de, de la protection des mangroves. Pour cette une, une autre étude, nous euh, enfoque, euh, nous nous enfoquons. <rire> sur les personnes qui vivent à près des corales, mais il, il n'y a pas um, le bénéfice de la manglaire. Et utilisons les données de, de, um, de Sea Around us et un projet de FAO et l'université des... Uh, British Columbia, de Canada. Uh, nous pouvons marquer la dépendance des populations des poissons de récifs et estime le nombre d'emplois, les personnes qui travaillent dans la pêche, les pêcherie, qui sont prises en charge de la récolte des poissons de récifs et le montant des revenus qui ces récoltes génèrent. Et pour cette, nous avons Données spéciales des de risques, données spatiales des récifs, données spéciales des de les gens qui habitent euh, près des de récifs et les gens et la valeur de la pêcherie. On peut cartographier ces aléas, exposition et sensibilités. Ici, on peut voir la fréquence, la fréquence des cyclones. On marque Pays par quintile avec les Pays des êtres rouges dans l'étape 20% de la plupart des cyclones fréquents. Et rouge foncé étant le, le top 10% ici. Les Pays rouges comme Japon, les Philippines et, et les États-Unis et Mexique, euh, Mexique ici. Et le Caribe a beaucoup de, de cyclones. La fréquence est très très haute. On fait la même chose pour le stress thermique. C'est où le stress est plus fort. Mais cette fois, on marque pas par la façon dont ils vont bientôt atteindre un niveau de stress thermique qui est susceptible de causer le blanchiment. C'est pour. Euh, je vous dire que les le pays ici en rouge vont expérimenter euh, le blanchiment des corales plus rapide que les autres pays. Le plus rouge, le plus rapide. Dans cette diapositive, elle tracera la dépendance sur le récif. et en haut, vous voyez la dépendance sur les poissons des récifs. Ici, les le, le pays plus rouge à la dépendance plus forte et plus haute dans la poisson des récifs, seulement poisson poissons des récifs. Ici, le, le pays plus rouge a la population plus grande à risque de les effets d'EAU parce qu'ils sont le pays qui a beaucoup de personnes qui vivent près des récifs et il n'y a pas des mangroves. en Cette diapositive montre une crate préliminaire des conditions d'acidification des océans. Ce qui est montré est l'année où l'eau, acidification océanique, attend pour atteindre un niveau qui tue les larves des corail. C'est exactement le même que le stress thermique. Les pailles rouges sont les pailles où les larves des corail, de corail vont mourir plus rapidement dans tout le monde. Toutes les pailles coralliennes. Mais regarde ici, quand il n'y a pas un color, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de données. Il y a beaucoup de parts du monde euh, où les données sont très très faibles. Beaucoup de, de, de la côte ici d'Afrique a une ou deux mesures d'acidification océanique régulièrement. Ici, dans le, le, la mer Chine-Sur, euh, il n'y a pas un um, programme de, de Montréal et euh, des collections de données d'acidification euh, océanique régulièrement. Il pour cette, ce n'est pas possible pour faire une projection. Normalement, on peut voir une map où tout le monde est coloré. Mais vraiment, cette map, cette carte est, est une fiction éducative. <rire> Là, vraiment, il y a beaucoup de monde qui euh, n'a pas très bon euh, données sur l'acidification océanique. Et quand nous combinons euh, tout ensemble, on trouve les, les, les pays qui sont susceptibles d'éprouver des risques pour les personnes et pour les pêcheries en raison des combinaisons de cyclones blanchement et eau. Ici, nous avons trois, trois choses. Euh, les le protections, la population. Qui habitent à la côte. Le, le, le, le, le, le, le, the, um, combien de personnes travaillent dans la pêche, pêcherie et la valeur de la pêcherie. Ici, une paille est rouge. C'est vous dire que la paille est le plus quantile, le top 20 personnes, les trois risques. Uh, orange est deux risques et le jaune est un risque. On peut pouvait, pouvait voir qu'Australie uh, a un problème très grand, <rire> oui. Et nous, nous avons ce problème parce que les le, couvertures de la corale dans le Great Barrier, Marine, Great Barrier Reef Marine Park, le plus grand et peut-être le plus bon le parc marin en tout le monde a perdu 50% de la couverture corale pendant les, les, les dernières 30 ans. Et c'est parce que l'Australie a beaucoup de stress thermique, l'Australie a beaucoup d'acidification océanique, parce que l'acidification est plus forte dans les. les les mer plus fois Et aussi, l'Australie a beaucoup de personnes qui habitent ici, en face de la récif, et il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la pêcherie euh, corollante. Mais ici, ce n'est pas une surprise qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup de risques ici, en Indonésie, et pas euh, ici, et euh, les Philippines, une surprise, c'est le Japon. Normalement, le Japon, ce n'est pas un des pays dans les top 10% dans les études parce que la capacité du Japon est très haute. Mais les impacts sur le Japon aussi sont très hauts. Et c'est un pays qui est une euh, um, émetteur, émetteur, émetteur très fort des de carbone. Aussi Australie. Et Australie a changé récemment toutes les, les, les droits et les, les gestion um, de l'émission carbone. Mais ici, la Chine, il n'y a pas donné. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes ici dans le sud de Chine qui dépendent dans les, les pêches, um, de la pêche de le récif. Il y a beaucoup de personnes qui vivent près des récifs. Mais nous n'avons pas euh, donné des acidification océanique. Mais si Chine, le sud de Chine, et Vietnam aussi, et Cambodge sont euh, similaires à ce ses voisson, voisins, ils ont un problème aussi. Et c'est très important pour, parce que la Chine est une des les plus forts émetteurs de carbone dioxyde en tout le monde. Et aussi, ils fassent plus, plus grand risque d'acidification océanique. Et nous n'avons pas une étude, pas encore, um, à, un, euh, corales, une, euh, étude, euh, à un niveau local pour les coraux, mais j'ai travaillé avec une étude à un niveau local dans les États-Unis, sous les impacts sur les mollusques, euh, je vous parlais de sept maintenant. Compromis, on entend l'analyse de sept niveaux pour inclure la capacité et la vulnérabilité à un niveau plus petit que tout le monde, à le niveau des États-Unis. Pour, pour comprendre la vulnérabilité. On utilise quatre caves liées des AO pour montrer le danger qui fait face crustache. Avant, j'ai parlé seulement des les, les, les effets des CO2 atmosphérique, mais aussi il y a un problème avec Upwelling il les algues et les chemises de rivières. L'acidification causée pour les upwelling, qui apporte l'eau riche en carbone des océans profonds, c'est un très fort problème, spécialement pour les, les côtes ouest des de États-Unis, où est très, très fond. Il y a beaucoup de carbone dans la mer profonde. Et quand les, les courants changent, et beaucoup de carbone vient de la mer profonde. La croissance des de algues induites par azote aussi, c'est un problème parce, parce que ça change l'acidification locale de la mer. Et aussi, la chimie de la rivière, c'est très important. Pour les, les, les rivières ont leur propre euh, chimie et les rivières sont très, très acides en comparaison à la mer. Et il y a estuaire estuaires où la mer, ce n'est pas le problème, c'est les, les rivières. Il est impact fluvial. Comme dans l'étude des coraux, on a des données sur la valeur de la récolte, les employés, combien d'employés, euh, qui nous euh, mesurons sur le nombre des permis commerciaux. Il a personne du chiffre d'affaires de la récolte des mollusques parce qu'il y a communauté où les mollusques sont les principaux types de pêche de la récolte. Ils possèdent, ils dépendent plus dans les, les mollusques. Ils possèdent, il a une dépendance plus grande euh, et un risque plus grand aussi de l'acidification d'océan. Pour l'étude locale comme ça, on a également des données sur les mesures qui pourraient indiquer si une communauté, une communauté locale a la capacité d'adapter ou de faire face aux impacts des AO. Ceci comprend le suivant, accès à la science. Si la communauté a accès à la science, on mesure cela et utilise les budgets des C-grants. SIGRENT est comme l'IFREMER, plus ou moins, c'est plus petit qu'IFROMER, qui est un programme de sensibilisation aux sciences et le nombre de laboratoires de la mer. C'est une proxy pour l'accès à un communauté, à la science. Aussi, y il y a-t-il des alternatives employées disponibles pour les pêcheurs des coquillages qui peuvent ne récolter? En oh, messieurs, c'est c'est pas la diversité la récolte des coquillages avec plus de diversité pêcheuse qui signifie peut-être en mesure de changer la récolte à un coquillage plus résistant. Mais il y a communauté communauté hein, par exemple à Louisiana, dans le golfe du Mexique, le, le seul coquillage qui, qui, euh, qui se pêche là, c'est le huître. Ici, le huître est sensitive à la sensibilité à la à acidification l'océan, il ne peut changer à un autre type de coquillage. Enfin, on dépose des données si l'État ou les pêcheurs qui vivent a créé des... Non. On dépose des données si l'État ou les pêcheurs vivent a créé les lois pour limiter les impacts d'AOE parce que l'État est même l'état de Washington a passé les, les doigts contre la pollution des de les rivières pour diminuer l'acidification océanique, ou s'il si y a un plan d'adaptation, comme tout ici euh, savent, je pense, que Florida n'a pas un plan pour l'adaptation à l'augmentation des niveaux de la mer, il y a plusieurs États dans les États-Unis qui n'ont pas un plan d'action sur le changement climatique ni le, cha ni le changement de l'acidification océanique. Comme dans l'étude précédente sur les coraux, on crée des cartes, des cartes des données. Ici, on cartographe, l'année, qui aurait, au, car c'est par le CO2, dans l'atmosphère, d'être un problème pour les crustaces. C'est exactement le même que dans l'étude des coraux. C'est quand l'année, quand l'acidification est plus forte pour les le, le coquillages. Et c'est tôt, c'est prêt tôt. C'est très très tôt pour les, les Washington ici et pour Alaska, mais nous avons seulement euh, 15 ou 20 ans ici um, avant que nous regardons euh, un impact des acidifications ici sur les coquillages. Ce n'est pas un problème de 100 ans, c'est un problème maintenant dans Washington State où les lave Um, ont on tué chaque année pour l'acidification océanique. C'est le, les pics dans l'acidification océanique qui passent quand il y a un avancement acidifique. Ici, il y a les trois autres types de, um, de chaos. les autres sources, le upwelling, il n'y a pas un upwelling ici dans les côtes est parce que les les les est très bas ici, mais nous avons les rivières qui sont un problème, il est estuaires eutrophisés, pour exemple, in les les baies Chesapeake, quand j'ai une quand j'ai été, je suis été un um, garçon. J'ai habité ici et je ne peux pas manger les huîtres parce qu'il y avait un pesticide dans le, le, le, le haut de la mer ici. Maintenant c'est très propre et les huîtres sont très très bons mais il y a un problème de l'estuaire éutrophisée. Et pour les huîtres sont à risque de l'acidification après 20 ans de travail pour euh, laver, pour, pour nettoyer le baie. C'est très très tristement pour les, les personnes qui habitent et travaillent avec les huîtres ici. Mais ici, nous avons les, les estuaires outreficés et les rivières ici, la Mississippi, mais il y a beaucoup de rivières ici et beaucoup rivière en toute part. Et on a créé aussi une, une carte de dépendances dépendance de la personne. Yon voir que c'est une échelle très, très petite. Um, les, les, les noirs, et les plus poupres, et les, les plus uh, dépendantes de l'huître. Ici sont les huîtres, euh, les peludres. C'est un type de peludre avec une carapace très suave très dure Mais ici sont les huîtres. Ici, euh, c'est les Saint-Jacques. Et puis on a mis. Cette tout a fait de comprendre où les plus grands dangers, les plus élevés de dépendance et les plus faibles capacités se produisent tout ensemble. C'est la côte ouest. Et vous pouvez voir qu'ici on regarde la côte ouest, l'état de Washington au sommet, à danger de CO2 et les remontées. le CO2 est plus fort ici. Il y a poids fluviaux, c'est un problème aussi. Les rivières ici, il y a trois rivières plus grandes et un estuaire ultravisé. Il possède l'État de Washington à les, les risques triples, les triple threats um, pour les huîtres ici. Aussi Washington State a une plus grande uh, récolte et, et um, plus grand secteur de euh, conquis à risque. Washington a une forte dépendance sur les coquillages, spécialement les huîtres. Ceci est le problème, la raison pour laquelle l'État de Washington a pris les mesures les plus agressives dans les États-Unis pour étudier et surveiller la AO et les, les aquacultures et les, les conquis travaillent Directement avec les scientifiques pour monitorer les, les conditions de la mer pour l'acide. Et quand ils peuvent voir que l'acide va augmenter et les conquicultures culture euh, toutes les, les petites euh, huîtres pour protéger les. Ici, on regarde la côte ouest. Et Alaska, et a haut Alaska est très froid, et c'est pourquoi il y a un très fort score pour les, les conditions d'acidification du CO2 atmosphérique. Sont en tout l'effet le, de est très sévère, mais la dépendance sur les coquillages est beaucoup plus faible que Washington State. Et pour cette les, les, les coquillages, ce n'est pas très important pour Alaska comme Washington State. Et la dépendance est plus bas et la vulnérabilité est plus bas aussi. Ici, on mappe on la capacité d'adaptation des changements. Et la capacité et les tous types de capacités que j'ai expliquées la capacité des diversité économique, on se peut changer, euh, changer à un autre type de coquillage, la diversité des mollusques, s'il si y a un plan de euh, changement climatique, climit, s'il y a droit contre le AO, s'il si y a laboratoire, et qu'est-ce que c'est le budget de la Sea Grant. Et nous pouvons faire un indice d'étude. Et on peut faire que les, les, les euh, départements, les counties, comme dit-on, euh, rouge a la capacité plus bas dans tous les États-Unis. Et euh, les, les, les, les, les bleus est la plus haute des capacités. C'est très bon pour Washington State, qu'il y a les plus grands risques, mais aussi il y a les plus grands capacités pour adapter. À les risques. Et beaucoup des États ici, dans le sud des de États-Unis, euh, ont une plus basse capacité. Obvirement, c'est la même communauté qui. Um, expériencer le plus grand effet des les, les cyclones, des hurricanes, comme euh, Katrina aussi. Enfin, on a mis tout cela ensemble, comme ça. Et le score des vulnérabilités sociales reflète à la fois la faute dépendance et la faible capacité. On ne crée pas un score commun parce que on le fait avant parce qu'on veut que les gens soient une mesure de voir où les risques sont grands et où les gens sont vulnérables. Il y a beaucoup d'études qui vous un score, un numéro pour euh, encapsuler toutes les informations, mais quand on a un numéro, un, un nombre, on perd beaucoup d'informations et pour cette nous les ont les, les impacts sur le la mer de l'acidification océanique euh c que les, les vulnérabilités des de les personnes les les score ici c'est une combinaison des capacités et les dépendances si on euh, Très haute dépendance et très bas capacité, on a un score très très fort. Et on pouvait ici, Louisiana, a un, un score très fort parce qu'il y a un, beaucoup de récoltes de huîtres, mais une très bas capacité. Et il n'y a pas un problème très grand avec le CO2 atmosphérique. Mais il y a un très, bon, très grand problème avec les, les estuaries étrofusées étrofus et, et aussi euh, avec les, les rives Mississippi ici. Mais il y a autre autre euh, état commun ici. Il y a une grande récolte et aussi il y a un problème avec le CO2 euh, atmosphérique parce que c'est un état très nord les États-Unis, mais c'est plus ou moins le même la Bretagne. Ici, c'est le, le 45 degrés de latitude, et nous sommes ici à 49. C'est le, le même problème, mais la différence, c'est 7 départements et les, les plus pauvres dans tous les, les États-Unis. Ok, pour résumer, notre travail à, à UBO, à IOM, tente de comprendre les, les différentes sources d'acidification des océans, comme j'ai dit, les atmosphériques, les, les, les upwelling, les les euh, outre, les des les et les les chemies, rive, les chemies fluviales. les les Comment AO affecte les organismes et la façon dont les gens dépendent de cet organisme. Et nous travaillons sur les chorales, mais nous entendons pour faire le même type d'études ici en Bretagne. Et on doit identifier l'approche hein, qu'on prend et utiliser des indicateurs et une première tentative pour aider. Aider à identifier les endroits où nous avons besoin plus de science pour comprendre les impacts potentiels des AO et des lieux où nous devons prendre des mesures pour aider les gens à adapter aux problèmes qui seront causés pour AO aussi. C'est le les, les, les purpose de notre, euh, notre travail et pour identifier les, les, les, les, les lieux où nous pouvons um, faire action maintenant science ou action économique pour uh, éviter les impacts des l'acidification des océans. Et dans certains cas, on peut même prendre des mesures pour réduire les factures locales qui font à au pire comme des rivières polluées. Par exemple, dans le rade de Brest, oui, il y a problème avec le CO2 mais aussi, il y a beaucoup de rivières polluées et beaucoup de, de nutrifications et eutifications qui peuvent avancer les impacts d'OEA et nous pouvons changer cet impact plus facilement que nous pouvons changer les concentrations de carbone dioxyde dans l'atmosphère. Voilà ce qu'on prévoit de faire quand on attend nos, nos recherches pour voir comment A.O. aurait une incidence sur les coquillages en France, nous, nous allons travailler pour modifier l'approche, pour faire mieux et, et pour, pour marcher um, très bon oh, meilleur, meilleur, uh, ici en France pour les conditions que nous avons ici. Merci beaucoup.